il vous faut 60 g de beurre, 3 œufs, 125 ml de lait, 6 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de cacao non sucré, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, 200 g de farine, et une pincée de sel. Pour ça, nous allons mettre la farine directement dans le saladier. On va mettre les œufs. bien attention de ne pas mettre de coquilles. Et si on en met, il en va à la pêche. Après ça, nous rajoutons le sucre vanillé et le sucre. Nous allons mettre aussi levure. Oh, j'ai oublié le sucre. Et nous allons tout mélanger. Sur ce, ça vous fait une pâte assez épaisse. On va rajouter le lait. Tout doucement. Que la pâte devienne un peu plus liquide. Quand le lait a bien été mélangé, nous rajoutons le beurre. Donc qui n'est pas totalement fondu, qui est relativement pommade. Donc là, on rajoute le beurre, on retourne bien. Voilà, ma pâte est prête. Je vais la séparer en deux, donc je la sépare en deux, moitié-moitié, voilà, et dans mon saladier, je vais rajouter le chocolat. voilà mes deux préparations sont prêtes donc là je vais pouvoir les mettre dans mon moule et euh, on les faire partir dans un four que vous avez fait préalablement chauffer à 150 degrés vous allez les mettre pendant 35 minutes donc vous prenez votre moule que vous avez bien beurré et moi je mets toujours du papier sulfurisé au fond Donc là, comme tout marbré, une couche de pâte qui est dorée et une couche de pâte qui est